Dans cette vidéo, nous allons parler de la question du suivi de l'engagement des apprenants à différentes échelles. Je l'ai appelé du diagnostic à l'action. D'une part, c'est parce qu'on va parler de différents éléments pour comprendre cet engagement, donc ce sera la partie diagnostic. Et l'action, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir des informations qu'on a On va rester à des éléments de bon sens, euh, assez classiques, en fait, dans l'utilisation des learning analytics. Je vais vous proposer quelques visualisations issues de ma thèse. Et en ce qui concerne les actions, les, je vais revenir sur les euh, usages classiques des Learning Analytics pour maintenir l'engagement d'un groupe. Donc, En termes de vocabulaire, un peu de terminologie, analyse diagnostique contre analyse modulaire, ça va être le premier thème. Je vais vous poser, illustrer ça avec deux visualisations. Et ensuite, euh, penser à différentes échelles. Cette fois-ci, on ne va pas penser à l'échelle de l'infiniment petit à l'infiniment grand, mais plutôt une logique de, de l'individu à un groupe classe entière. Donc, analyse diachronique contre analyse modulaire. Pourquoi cette terminologie, ce jargon diachronique C'est une façon de dire analyse temporelle, mais temporelle est un petit peu ambigu. ça peut vouloir dire Quelque, plusieurs choses. Ça veut dire que l'axe des abscisses, ça va être le temps. Diachronique, c'est dia à travers, chronique, chronos, le temps. Donc, au travers de temps, au fil du temps. Et analyse modulaire, c'est on va décomposer un MOOC ou un cours, peu importe, en différents modules, chapitre 1, chapitre 2, et on va regarder ce qui se passe euh, à, à tel ou tel chapitre sans nécessairement se euh, focaliser sur quand ce s'est passé. Donc voilà, ça c'est une analyse modulaire où par exemple c'est un travail fait sur le mot conception d'algorithme qui était sur Coursera avec qui j'ai collaboré pendant ma thèse et du coup vous voyez les différents chapitres tableaux, structure linéaire, arbre, tri, etc. Et on va avoir des learning analytics sur l'utilisation de vidéos, les quiz, les devoirs et ainsi de suite. Et donc l'idée ici, c'est de euh, suivre au fil des modules comment euh, on utilise les vidéos, comment on utilise les quiz, et de différencier grâce aux traces en allant un petit peu plus loin que euh, simplement euh, le nombre de personnes connectées. Et on différencie un peu les actions grâce aux traces. Et donc, par opposition à une analyse diachronique, donc ça, là encore une analyse issue de ma thèse, c'était un MOOC. Euh, ça, c'est les forums, les nombres d'utilisateurs des forums d'un MOOC. Et on voit au fil des semaines du cours, donc dès le lancement de la semaine 1, euh, le, comment l'activité monte pour ensuite redescendre. Et donc là, c'est une analyse diachronique, car, au fil du temps. Alors parfois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui euh, lancent un module par semaine, quand ils scénarisent, il y a une forme de, de, de, euh, comment on peut appeler ça, de corrélation assez forte entre l'analyse diachronique et l'analyse modulaire, ça se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut vraiment avoir en tête, quand on suit l'engagement au sein d'un cours, puisque l'engagement est une variable qui nous, souvent, est souvent la première qui nous intéresse, c'est de, de savoir dans quelle perspective quelle est la langue qui nous intéresse. Donc, de l'individu au groupe. Là, on va parler un petit peu plutôt d'action. Donc, l'idée, c'est qu'imaginons qu'on ait une classe, on va avoir les traces d'une personne en particulier et on va se pencher sur son journal de bord, par exemple, pour estimer, ça peut être soit pour voir euh, si c'est quelqu'un de sérieux, euh, s'il si, euh, a effectivement suivi les éléments d'un cours pour pouvoir engager peut-être une discussion personnalisée avec cette personne. Donc, imaginons qu'on reçoit un mail d'une personne disant « Ah oui, je me suis beaucoup connecté cette semaine et pourtant, euh, euh, voilà, vous m'avez euh, mis une mauvaise note en termes d'assiduité. » Vous sortez son journal de bord et vous pouvez dire « Ah non, tu t'es absolument pas connecté sur cette plateforme. » Donc ça, ça peut être dans des, à l'échelle individuelle, discussion individuelle. Les traces peuvent avoir un certain intérêt. Ensuite, on peut avoir une logique de euh, sous-groupe. Imaginons que cette fois-ci, les traces nous permettent de prédire l'engagement. C'est un, un élément extrêmement classique hein, quand on analyse des cours en ligne, c'est euh, avoir des algorithmes de prédiction qui disent qui va décrocher ou pas. Et donc automatiquement, on va avoir une liste de personnes qui sont euh, suspectées d'être sur le point de décrocher et on va faire un mail collectif en leur disant euh, « écoutez, nous voyons que nous sommes, nous sommes, vous êtes sur le point de décrocher, vous devriez revenir, sinon on peut discuter ensemble. » Et parfois, il y a eu des expériences là-dessus qui ont montré que ces mails de relance ciblés sur les décrocheurs pouvaient raccrocher une certaine partie des apprenants. Après, on peut penser à l'échelle d'un groupe classe entière, hein, je vous donne un un exemple, là, c'est un groupe d'étudiants que j'envoie sur DataCamp. Et je peux savoir, cette fois-ci, à l'échelle de l'ensemble de la classe, combien ont commencé le cours. Là, c'est euh, en, en bleu. En jaune, combien n'ont jamais commencé le cours. Et euh, les personnes qui n'ont même pas ouvert l'invitation. Et donc, comme ça, à l'échelle de la classe, je peux savoir le nombre d'heures qui a été passées à apprendre sur la plateforme. Donc là, c'est un petit peu plus difficile de faire la différenciation pédagogique quand on a une vision comme ça à l'échelle de la classe. Mais ça donne une dynamique, une idée de la dynamique qui est à l'œuvre. Et on peut s'adresser à la classe entière du type « Ah, je vois bien qu'il y a une baisse de motivation. » Sur certaines plateformes, on n'a pas le droit, de, pour des raisons de, pro, de protection des données personnelles, de descendre en dessous de ce niveau. On à que des données agrégées à l'échelle d'une classe. Mais ça, ça permet déjà un certain nombre d'actions. Et, euh, et, en, et, en, et de suivre un petit peu euh, la dynamique en cours. Et là, en fait, on peut même monter à l'échelle d'un établissement. J'ai déjà dit dans d'autres cours qu'on euh, pouvait avoir une échelle plateforme. Là, je peux voir l'engagement de l'ensemble des étudiants d'une université dans N cours différents. Euh, et donc là, ce n'est plus une classe, mais un ensemble de classes euh, sur Coursera, en, en l'occurrence. Donc, quels peuvent être les objectifs du suivi de la chute de l'activité, parce qu'en général, c'est souvent une chute. Hein. Ça commence haut et ça diminue avec le temps. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais c'est le désengagement qui est souvent la focale des Learning Analytics. Donc, on l'a déjà dit, on peut s'y des apprenants qui se désengagent, mais on peut aussi, quand on a fait des analyses modulaires, euh, voir s'il y a des modules problématiques. Si on voit que tout le monde décroche au même endroit, donc là, ça ne marche pas avec une analyse diachronique, c'est que du modulaire, on peut voir peut-être qu'il y a un problème à partir de cet élément-là. On peut aussi, effectivement, regarder euh, l'engagement à différents types de ressources. Ça ne va pas être la même chose, le désengagement sur les vidéos, que le désengagement sur les forums. Peut-être qu'on veut maintenir une activité euh, élevée sur les forums, mais on va focaliser l'engagement sur un type d'action en particulier. Comme tout à l'heure, je vous avais contrasté vidéos, quiz, etc. Et peut-être qu'on s'en fiche du nombre de vidéos vues, mais qu'on est très intéressé par le nombre de messages sur les forums, ou inversement. Donc voilà, ça, c'est aussi pouvoir faire des éléments... De différenciation. Donc là, quand même, il y a des éléments où on voit qu'entre analyse modulaire et diachronique, ça ne sera pas la même chose. Diachronique, on aura peut-être des éléments comme, ah, on voit que pendant la période des fêtes, de Noël, il y a une chute de l'activité, alors que modulaire, on aura plus. Ah, mais c'est au module 3, chapitre 3, il y a un décrochage, qu'est-ce qui s'est passé Donc, en termes de conclusion, euh, on peut penser différents éléments. On peut penser soit ça peut être pour la régulation, de, de l'activité de, des apprenants, donc en temps réel, en fait, un peu comme on pilote quelque part un, un cours, versus la réingénierie, c'est-à-dire que si on a le temps, d'une itération sur l'autre, ça nous donne des informations sur ce qui s'est passé, est-ce qu'on va changer le cours pour euh, capitaliser sur les retours qu'on a eus à partir de Learning Analytics Et du point de vue des étudiants, c'est est-ce qu'on est purement dans une logique d'orchestration de, de l'activité de la classe, ou même, pourquoi pas, euh, évaluation, en fait c'est-à-dire, est-ce qu'on utilise les traces qu'on euh, qu obtient à partir des plateformes pour donner des notes ou faire des évaluations par compétences Ça soulève énormément de questions de biais, de capacité des étudiants à fausser euh, intentionnellement les indicateurs, et c'est une question ouverte de recherche.